Je que, Et que le socialisme viendrait après le capitalisme, mais pas à la place. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les, les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de, de, de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre Je ne sais pas. Mais c'est ça ah, qu'il faut viser. Vous si avez entendu ce qu'il vient de dire. Oui. Oui. Est-ce qu'on ira avec ça Comment vous avez -vous Avant, Avant la guerre ou à la place de la guerre Avant la Avant guerre ou non à la place de la non, guerre la de la Non, guerre. vous avez dit après la guerre. Après la oui. guerre, Après oui. la guerre ou à la place de la guerre, bien voilà. sûr. Est-ce qu'on la... fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas Le traité de Versailles, c'était après la guerre. Le traité des Nations Unies, la SDN, c'était après la guerre. La, la Nations Unies, c'était après la guerre. Et là, euh, il faudrait mieux que ce soit à la place de la guerre qu'après la guerre. Vous vous, la guerre. vous rappelez, Daniel, qu'on a évoqué tout ça à cette table, avec Toi qui ouvre des yeux comme ça. Deuxièmement. Attali n'est pas membre de mon parti quand il dit ça façon globale.